Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Ouais, tu sais très bien tout ce qui se passe. Mais là, là, on va parler de football. Et oui, parce qu'il y a encore un record qui vient d'être battu par Cristiano Ronaldo. On ne sait plus où le classer, le mec. Là, là, le record qui vient de battre, c'est le record du meilleur buteur de toute l'histoire du football. Tu comprends Tous les footballeurs, là, qui ont joué et qui ont marqué des buts, Cristiano Ronaldo, il les a tous dépassés aujourd'hui. Il est actuellement à 806 buts. Tu te rends compte Dans toute l'histoire du football, c'est lui le meilleur buteur du monde. Tu comprends Hein Donc là, c'est terminé, c'est clair et net. On va plus jamais le comparer à ce bambin, à ce petit nain qui n'arrive toujours pas à trouver ses clés, qui n'arrive toujours pas à trouver... Euh, je ne sais même pas pourquoi je parle de lui d'ailleurs. Là, Là, ce qu'on a vu, c'est un grand joueur absolument magnifique. Regarde-le comment il marque ses buts, il met des buts de n'importe où, frappe lointaine. Tu te rends compte, il a frappé dans le ballon. Mais juste avant de frapper dans le ballon, il lui a donné un petit secret. Il lui a dit, vas-y, va te loger dans la lucarne, t'inquiète pas. Et après, moi, je repars avec toi à la fin du match, vu que ça sera moi l'homme du match. Le ballon, il l'a écouté. Deuxièmement, Sancho, absolument magnifique. Il a totalement compris comment il fallait jouer. Il s'est mieux adapté que Lionel Messi. Tu te rends compte ah, je sais même pas pourquoi je prononce son nom à lui aussi. Tu sais que son nom, là, il est maudit. T'es pas au courant Quand tu entends ce, ce nom, là, tu penses directement à la Romontada et au Paris Saint-Germain et à ses performances absolument déroutantes. Tout est négatif. Bref, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Tu as vu le troisième but hein Tu l'as vu Il est parti dans les airs. Il a mis ce but absolument magnifique de la tête. Tu comprends ça, c'est les joueurs intelligents. Ils arrivent à frapper le ballon avec leur cerveau. Et boum, ça rentre dans la lucarne. Tu penses que le... Non, mais c'est bon, je vais arrêter de parler de ce petit. Mais en tout cas, Cristiano Ronaldo, là, il a éteint tous les débats. Tout le monde disait, ouais, voilà, à Manchester United, il n'arrive pas à jouer. Il empêche Manchester United de jouer. Quand il n'était pas là, qu'est-ce qui s'est passé C'était le garage. Catin, Tu te rends compte Il est revenu, il te met un triplé. Tu vois C'est comme ça. Voilà. Karim Benzema qui a mis un triplé contre le Paris Saint-Germain. Là, t'as Cristiano Ronaldo qui a mis un triplé contre Tottenham. Les grands joueurs se rencontrent, les montagnes se rencontrent. Mais sinon là, dans les montagnes, tu vois, dans la montagne Cristiano Ronaldo, peut-être que ouais, il y a la petite chef Messi qui se balade. Tu vois, c'est possible dans la montagne Cristiano Ronaldo. Mais Messi, c'est pas une montagne. Jamais. À la limite, c'est une colline, mais non, mais c'est pas une montagne. Là, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu un grand joueur. Tu comprends On a vu un grand joueur. Donc commencez à vous concentrer. Arrêtez de comparer ce petit nain qui a toujours joué en Espagne. Dès que tu le déplaces un petit peu, c'est même pas loin en plus. à deux heures d'avion, de, hein, il ne sait plus jouer. Voilà, il ne sait plus jouer. Alors que le mec, il n'arrête pas de changer de, de pays. Ronaldo, il a fait tous les pays, sauf l'Allemagne. Il performe partout. Et la France aussi, il l'a pas fait. Bon, je parle de l'Europe, hein, voilà sinon il y a plein d'autres pays qu'il l'a pas fait, donc commencez pas à vous foutre de moi. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce débat, il euh, n'y a même pas débat en fait. Je comprends même pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont là à expliquer que Messi, il est plus fort, euh, je ne sais pas quoi. Oui, il fait des bonnes passes, oui, il fait des bons trucs, mais les gars, il pousse pas une équipe à gagner. Là, on a vu, il est venu dans une équipe pourrie comme le Paris Saint-Germain et il arrive à rien faire. Regarde Manchester United, l'année dernière, comment ils jouaient. Comme du grand n'importe quoi. Là, ils sont encore en lice pour la Ligue des Champions. Ils vont aller fracasser l'autre de l'Atletico Madrid. Il le sait très bien, Diego Simeone. Tu crois quoi, là Tu crois que Diego Simeone, il dort, là Tu penses qu'il va manger, là, jusqu'à que Cristiano Ronaldo, il va le rencontrer Là, Cristiano Ronaldo, il lui a montré, il lui a dit, là, tu vas voir ce que je vais te faire en Ligue des Champions.